Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de la réinitialisation des mots de passe Bokeh. Imaginons que je suis un utilisateur du portail et, euh, et il se trouve que euh, mon login est test abonné, mais je ne me souviens pas très bien de mon mot de passe. Bokeh me dit que mon mot de passe est incorrect. L'administrateur peut activer le lien de mot de, de, mot de passe oublié qui amènera l'utilisateur à ce petit écran qui permet de saisir son identifiant. Je saisis mon identifiant et Bokeh me dit qu'un mail vient de m'être envoyé contenant un lien de réinitialisation. Si mon compte n'avait pas de mail, Bokeh me dirait que ce n'est pas possible de réinitialiser mon mot de passe automatiquement. Je vais relever mes mails, et j'ai bien reçu un mail euh, qui me dit que j'ai fait une demande de réinitialisation avec un, mot, un lien de réinitialisation. Je peux cliquer dessus. J'arrive sur un écran de Bokeh qui me permet de saisir un nouveau mot de passe. Cette fois, j'en suis sûr, je saisis test. Bokeh me dit que le mot de passe a été réinitialisé, et je peux enfin m'identifier avec mon nouveau mot de passe. Et voilà, voilà connecté. C'est tout pour cette démonstration. Rendez-vous à la prochaine démonstration.